Donc Amar Lackel, membre de l'équipe E3D, dirigée par le professeur Franck Cormeret, qui a organisé le Masterclass aujourd'hui. Donc je vais essayer de, de répondre à la commande de Franck sur cette notion de Masterclass. C'est-à-dire pas tant parler de mes recherches à, à, actuelles, que je renverrai les bibliographies à la fin pour ceux qui, que ça intéresse, mais de discuter aujourd'hui sur ce que c'est que le travail à la fois de chercheurs et d'étudiants en humanité digitale au regard des trois projets que j'ai menés ces dernières euh, années. La troisième partie sera consacrée vraiment à ces trois projets, donc montrer comment, comment mon propos n'est pas, pas sur coussin d'air, mais qu'il est plutôt un retour d'expérience, et c'est l'objectif de mon intervention aujourd'hui, un retour d'expérience sur... Euh, sur la question des, des, des projets d'humanité digitale. Donc je vais très vite euh, sur la contextualisation. Hein, on est euh, face à, à un décrochage hein, dans, de, la, de la production, de l'édition, euh, de la génération de documents euh, tels que l'humanité ne l'a jamais connu aujourd'hui. Et donc nous, chercheurs en sciences sociales euh, et en sciences humaines, on se retrouve vraiment euh, comme une poule devant, devant un tank. Moi, j'utilise souvent cette image, puisqu'on a utilisé des extraits vidéo, je ne les ai pas mis, mais j'utilise souvent cette image de la dernière charge dans Le Dernier Samouraï. Vous savez, quand les samouraïs chargent devant les mitrailleuses lourdes et que dans une mort épique, ils se font massacrer... Euh par une mitrailleuse qui tire 100 balles par seconde, euh, j'ai un peu l'impression que les chercheurs en humanité euh, sont ces samouraïs qui se retrouvent devant un, un flot de révolution numérique et qui se font euh, vraiment comme face à un tsunami, euh, complètement porté par leurs réflexions, leurs méthodes anciennes, etc., et qu'on a en effet une épreuve qui va prendre un siècle, Franck l'a dit tout à l'heure, je suis persuadé que nous sommes au même niveau qu'un tournant durkémien c'est-à-dire l'analyse de population statistique à la fin du 19e siècle. On est dans ce tournant et je pense que notre génération va à peine faire quelques pas dans un chemin qui va durer un siècle. Voilà. Donc. Voilà, donc la question essentielle aujourd'hui que j'aimerais aborder c'est la question des épreuves. Est-ce que les humanités numériques et les humanités digitales, je vais jouer à chaque fois entre les deux, vont réussir une série d'épreuves pour émerger comme une proposition d'un renouvellement des SHS et en général et des SIC en particulier. Et je vais aborder successivement toutes ces épreuves qui sont des chantiers qui, verront, qui, qui vous le verrez très vite, va sans doute nous emporter pour 50 ou 70 ans. Donc, pas d'inquiétude, nous sommes vraiment euh, à l'orée d'une clairière immense euh, qui s'ouvre devant nous. Les premières épreuves, c'est évidemment les épreuves de la documentarité, mais comme l'exposé précédent a été très clair sur ces questions, euh, je vais aller encore plus vite que prévu. Donc, est-ce que les big data sont la promesse d'un big knowledge Donc, il euh, bah, y a plusieurs épreuves qui, qui arrivent devant nous. Déjà, la massification de la conversion de toute forme de traces en données. Hein, je ne vais pas revenir sur les traces et données parce que ça nous en est très loin. Mais il y a quand même une différence dans l'intentionnalité, dans la matérialisation de traces entre traces, données, documents. Et ce qui est nouveau à l'orée du XXIe siècle, c'est la massification des processus de transformation de traces en données et de leur gestion en forme de documents et de bases de données immenses qui fait qu'aujourd'hui le chercheur en humanité, euh, en humanité digitale a en face de lui un complexe qu'il n'a pas encore véritablement appréhendé et on en est toujours à, à l'embryon. Peut-on tirer de la signifiance de cette massification Première épreuve. Deuxième épreuve, c'est l'hétérogénéité des formats. On a parlé du mash-up hein, et du fait qu'aujourd'hui, n'importe quel document est un mélange de texte de son, d'image Alors si on, si on le coefficiente par la massification, hein, on a massification coefficientée par hété hétérogénéité. Donc on voit comment l'épreuve commence à gonfler hein, quand on veut se constituer un corpus de recherche. On va rajouter une troisième épreuve, c'est la traçabilité des agencements éditoriaux. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette naïveté de la transparence du document. Moi, si je suis venu en sciences de la... Fin, petite parenthèse, information, communication, on a beaucoup parlé de ce, de ce débat, voire peut-être de ce combat à une époque. Si moi, moi je venais des sciences politiques, et si j'ai quitté la science politique, c'est parce que j'étais fatigué de la naïveté face aux documents. La transparence de, des méthodes éditoriales, de la production de documents, des archives. On prend un texte et on lit tout de suite dedans, et on, on pense qu'il y a un acteur derrière qui a, pro, qui a tenu un propos. Quoi. Et euh, je suis venu par Foucault, je suis venu par Debray, je sais qu'il ne faut pas le dire, mais la médiologie, hein, ça a été un moment important. Euh, Foucault, ça a été un moment important. Où on a compris euh, quand même que les agencements éditoriaux, les dispositifs éditoriaux, euh, derrière eux-mêmes euh, leur matérialité jouent un rôle très très important dans la, dans, dans la circulation et la fabrication de la société, la circulation de la culture et la fabrication de la société. Aujourd'hui les documents numériques dans leur complexité aujourd'hui les documents numériques dans leur complexité nous permettent de suivre ces agencements et donc de se de, de ne plus pouvoir être naïf face à ces documents et donc de se poser la question dans la matérialité même du document, du traçage de l'agencement éditorial. Et donc ça complexifie encore, donc je multiplie massification fois hétérogénéité fois profondeur de l'agencement éditorial, on se retrouve devant un, un document qui est de plus en plus complexe, et on va finir par un quatrième facteur, la granularité du document. Hein. Euh, si on prend le Quantify Self, les objets connectés, etc., on se retrouve aujourd'hui devant la documentarisation de traces qui étaient totalement invisibles du reste de tous les chercheurs depuis euh, aujourd'hui 2400 ans, si je, on remonte les humanités aérodotes. Donc euh, on a une potentialité aujourd'hui de, de documentarisation de phénomènes qui étaient totalement invisibles aux chercheurs en sciences humaines et sociales. Donc si on multiplie ces quatre facteurs, on se rend compte que l'épreuve est énorme. Et qu'en fait, il va falloir être très modeste et s'intéresser plutôt à des champs particuliers, des objets particuliers, et se mettre à plusieurs pour bosser. Deuxième élément important, deuxième épreuve importante, euh, c'est le fait que, en effet, ça a été, ça a été dit juste avant, hein, que le document numérique est un processus construit complexe. Les trois mots sont importants, un hein, processus construit complexe. Je renvoie à Jean-Max, évidemment, j'ai dû revoir pas mal ma copie euh, hier soir, j'ai quand même pas mal bossé euh, sur le document. Et... Toutes ces étapes jouent un rôle important dans les sciences de l'information et de la communication sur l'interrogation de ce qui est capté, hein, problématiser la captation, la transformation de la trace en document. C'est un objet de recherche à part entière. On pourrait imaginer euh, un sous-ensemble des sciences de l'information et de la communication sur l'économie de la captation, l'économie politique de la captation, la technologie de la captation. On pourrait ouvrir toutes les dimensions juste sur l'objet de captation, transformation de traces et documents, de ce qui est conservé par ces capteurs, hein, parce que les capteurs font un filtre, ils n'ont pas, pas la capacité de conserver une réalité, ça n'a ça pas de sens en soi. Donc, qu'est-ce qui est conservé Quels sont les parties pris Quels sont les algorithmes Quelles sont les techniques de captation Comment on transforme du chimique en lumière Comment on transforme du son en électricité, de la vibration d'air en électricité, etc. Et donc, les fameux capteurs et leur économie industrielle commencent à induire notre réflexion sur le monde en tant que chercheur. Troisième élément, tout le processus d'éditorialisation, on vient, on vient de l'aborder donc je vais aller très vite, mais les transformations profondes des algorithmes dans les éditorialisations, la place croissante de la data client euh, sur, en amont sur la production, on a une transformation très violente. Et euh, l'exposé de Sylvie Bossert nous a pointé très très vite que rien que dans le, dans, le, dans le livre, mais tu en as parlé aussi en musique, il y a un secteur de recherche énorme sur la question de la transformation du processus d'éditorialisation. Quatrième élément, c'est les indexations et le rôle des infomédiaires, qui est un secteur à part entière, hein, que Google filtre ta pensée, point d'interrogation porté par Jean-Max Noyer quelle positivité Quel, quel élément euh, Facebook, qui est un moteur de recherche à part entière, hein, parce que Facebook filtre pour moi, par ma communauté, mon accès à la connaissance, aux données. La question des indexations, des algorithmes utilisés, des algorithmes dynamiques. Euh, si on commence à rentrer là-dedans, il y a énormément, je, je l'aborderai dans un cas particulier, sur euh, la dépendance aux infomédiaires dans notre vision de nos corpus. Ça, c'est une question qui est fondamentale. Et dernier élément dont on a très peu abordé, c'est la question en effet de la mémoire et des archives euh, numériques. Ça veut dire que nous, en tant que chercheurs, bien souvent on arrive après la bataille. Hein, euh, et qu'est-ce qui reste euh, Quand on fait des recherches sur Google, vous allez voir que si vous rentrez un crawler sur Google par l'API, vous découvrirez qu'après 4 ans, tout d'un coup les traces s'effondrent. Et la naïveté c'est de croire qu'en fait, il y, y a plus de 4 ans, euh, votre phénomène n'existait pas. Et en fait, quand vous faites plusieurs recherches par l'API, sur plusieurs domaines, vous remarquerez toujours que cette courbe des 4 ans est systématique. Et là, vous comprenez que ce n'est pas votre phénomène qui n'existait pas il y a 4 ans, c'est que Google ne vous donne plus accès aux données supérieures à 4 ans. Parce qu'il les a fait passer sur des serveurs autres, des serveurs d'archives, et que son API ne vous permet pas d'attaquer ça. Donc ça veut dire que Google est un archiviste, c'est un bibliothécaire, il, va jouer euh, il joue le rôle d'archiviste bibliothécaire, il a sa propre économie, ses propres lois. Et donc il va falloir prendre en compte cette économie, cette loi, quand on va vouloir travailler sur des, corp... sur des, sur des matières longues de 10, 15, 20 ans. Euh, parce que Google, lui, il n'a pas l'intention de vous donner accès à plus de 4 ans. Quand vous êtes un informaticien, que vous avez attaqué l'API, etc. etc. Hein, une fois que vous avez passé tous les filtres. Facebook, qu'en est-il de ces milliards de données, etc. Donc la question de l'indexation et des, des archivistes que l'on a accepté aujourd'hui, ces fameuses informatières qui, qui, nous, pour chercheurs, jouent le rôle de bibliothécaires et d'archivistes, eh il va falloir interroger leur économie et les limites qu'ils vont amener sur notre cécité, sur notre mémoire, et surtout pas tomber dans la naïveté. Parce que je dis pas tomber dans la naïveté, parce que je, je suis tombé dans la naïveté. J'avais fait une première étude à partir des archives Google, et j'avais étudié un phénomène, les humanités digitales, tu te rappelles, et on avait constaté qu'au-delà de 4 ans, en fait, les humanités digitales n'existaient pas vraiment, elles étaient embryonnaires. Et puis quand j'ai travaillé sur l'information de santé, à propos de l'asthme chez les enfants, j'ai retrouvé la même courbe de chute de corpus. Et en fait, c'était mon propre code qui, attaquant l'algorithme de l'API, ayant que certains droits, j'ai remarqué que Google m'offrait un certain nombre d'archives jusqu'à 4 ans et ensuite me coupait l'accès aux archives parce qu'elles basculaient vers d'autres serveurs. Et donc, j'ai dit une énorme connerie par naïveté technologique parce que je ne comprenais pas euh, la politique d'indexation de Google alors que je pensais que j'y rentrais par des API, etc., etc. Et donc ça interroge vraiment fortement. Donc le, le chercheur se retrouve devant une multitude d'acteurs, une multitude de dispositifs complexes dont il va devoir comprendre l'impact que ça a sur sa construction du monde. Il travaille sur des construits et ces construits sont, sont plusieurs niveaux. Et euh, on ne peut plus avoir la naïveté de se retrouver dans un document sans comprendre qu'il a été construit dans un système complexe, multi-acteurs, avec des intentions qui sont différentes, économiques, politiques. Je ne parle pas aujourd'hui des accords entre les moteurs de recherche et les réseaux sociaux et les états pour, rendre, euh, pour euh, légitimer certaines sources et rendre certaines sources illégitimes. La question des fake news est une question très hautement politique, et et qui est une controverse qui est vraiment très délicate et qu'il faut suivre énormément, c'est-à-dire l'accord entre ces fameuses infomédières dont on ne comprenait pas grand-chose, avec les puissances politiques, dans ce qui est visible et dans ce qui est visible. Hein, euh, moi je, je vous invite vraiment à interroger la question des fake news, qui est une question qui est très très ouverte et qui pour moi est très problématique. Deuxième grande épreuve, l'accès aux données. Euh, nous sommes pour la première fois devant un espace de données qui n'est pas du ressort de la puissance publique. De François Ier jusqu'à la Bibliothèque Nationale François Mitterrand, c'est la puissance publique qui était en charge pour les chercheurs de garantir l'accès à l'archive et aux documents. Et elle le faisait au titre d'un intérêt public, d'un intérêt politique qui a été longtemps discuté, débattu, etc., Aujourd'hui, pour le chercheur en humanité digitale, il n'a plus affaire à la puissance publique, il a affaire à des entreprises privées. C'est-à-dire que l'accès à l'archive corpus, c'est une question privée. C'est-à-dire que ça va poser la question de qui a le droit d'accéder à ces données, à quel prix, à quel coût. Dans un système d'inégalité totale entre les laboratoires, les financements, etc., ben on a deux, trois labos très puissants ici, on a Media Medialab et l'UTC, Costec qui sont des labos qui décrochent des projets, qui ont, qui ont une vraie équipe informatique, sociologie, etc., qui arrive, qui sont très parisiens, donc qui ont, ont un vrai pouvoir euh, d'exploration des données. On a des dizaines de laboratoires euh, provinciaux, il n'y a, a pas de jugement péjoratif, hein, qui va se retrouver avec des situations où discuter avec Facebook, discuter avec Google sur des accès aux archives, discuter avec des grands serveurs de données, va commencer à poser problème. Et la disparition de la puissance publique va commencer à vraiment poser des problèmes d'inégalité de l'accès aux données. Pour la recherche. Deuxième élément, la question de la confidentialité de la vie privée. Pour traiter ces corpus, il faut s'assurer d'algorithmes et de traitements qui assurent d'une façon très fine la disparition des données personnelles. Et dans le nouveau contexte de la RGPD, eh ben, la disparition de ces données personnelles est extrêmement exigeante. Hein, euh, je ne suis pas sûr que mon corpus respecte la loi RGPD. Je ne suis pas sûr que le logiciel que je viens de développer, difficilement, avec un petit informaticien, euh, respecte la loi. Et donc c'est une question qui n'est est, est, est pas anodine, hein, parce qu'aujourd'hui la RGPD a, monté, a fait monter très très très, très haut le, la notion de respect de la vie privée dans les documents que vous traitez aujourd'hui. Troisième élément... Toujours sur l'accès à données, l'éthique des chercheurs, la puissance des algorithmes prédictifs aujourd'hui permet de faire montrer des phénomènes qui n'étaient pas de l'intention de celui qui a produit la donnée. Je vous rappelle le petit scandale qui a eu sur cette agence bruxelloise associée au mouvement En Marche, qui était censé montrer que des tweeters étaient en fait des relais traîtres de la puissance soviétique dans la discussion politique française. Voilà, qui était euh, non, non, je un... très très pro, pro en marche, et euh, en gros c'était, euh, euh, grosso modo, vous, vous faisiez des tweets politiques, et vous étiez tout de suite catégorisé comme, euh, comme euh, personne qui, qui, qui, qui est à la solde en fait, du, du fake news euh, soviétique. La personne qui tweetait, pouvait-elle imaginer dans sa conversation, euh, ce, ce gilet jaune du fin fond de Clermont-Ferrand, qu'un jour il serait affiché dans une, dans une, dans une, sur un site et dans une recherche comme quelqu'un qui fait partie d'une mouvance politique et qui aurait tendance à diffuser les fake news. Donc la question de la prédictivité des algorithmes que nous allons utiliser pour catégoriser les individus va poser la question de, du rapport entre l'intention qu'avait l'individu de laisser sa trace. Et qu'est-ce qu'on fait quand on lui donne un autre sens grâce à notre propre travail. Et enfin, euh, la question des données de la recherche comme bien commun, qui pourrait être une piste pour ouvrir et, et faire circuler euh, ces données, qui aujourd'hui est quasiment au point mort. On en parle, mais on est quasiment au point mort, parce que ça soulève énormément de problèmes. Donc l'accès aux données est, à mes yeux aussi, une des épreuves avant laquelle on ne pourra pas faire grand-chose dans les humanités digitales. Donc une des solutions qui peut se proposer, que, je, que je peux proposer ici, qui est un programme, hein, euh, mais je vous montrerai que j'ai essayé de l'appliquer dans des cas très pratiques, c'est l'open data research, ça veut dire l'idée que euh, réfléchir sur les normes de web sémantique dédiées à la recherche, et l'idée d'une conversion des corpus vers des corpus respectant des normes communes, euh, il y a le Dublin Core, mais ça ne suffit pas. On a parlé euh, des, des projets de, de Pierre Lévy. Ben, je pense qu'il va falloir avancer là-dessus. On vient de des projets, un projet région là-dessus pour essayer d'expérimenter. De, c'est quoi travailler sur un corpus numérique et le patrimonialiser sous, de, sous des formats d'archives qui seraient dédiés à la recherche en sciences humaines et sociales Ça, c'est une première piste. Deuxième piste, ben... Ne pas reculer devant, euh, je sais que là, ce n'est pas politically correct, mais de normaliser les objets informationnels de nos disciplines. Moi, je travaille sur les pages web. Je travaille sur la prise de parole euh, à travers des outils numériques du web. Principalement web1 et réseaux sociaux. C'est un objet qui est quand même assez standardisé et assez normalisé. Nous sommes des dizaines et des centaines à travailler sur une page web. Euh, il ne serait pas anormal à un moment, de réfléchir sur la normalisation de l'archivage d'une page web dans la recherche en SIC et en SHS. Et de se dire, ben voilà les bonnes pratiques pour archiver des pages web afin qu'elles soient utilisables et retravaillables. Qu'est-ce que c'est qu'un acte de locution numérique Qu'est-ce que c'est qu'une page web Quels sont les objets auxquels il faut faire attention Le sommaire, les footers, le cœur du texte, etc. Et avoir progressivement s'installer une norme de ce que c'est que travailler sur une page web, et pas réinventer la roue à chaque fois qu'on travaille tout seul sur une page web, en oubliant la plupart du temps euh, plein, euh, énormément de facteurs. Troisième élément, bah, la constitution de corpus open source. De, ça c'est l'approche un peu Harvard en ce moment sur le dataverse, c'est-à-dire faire verser systématiquement les datas euh, de sa recherche. Et si préalablement on a un peu normalisé sa data, par rapport à son champ de recherche, par rapport à son équipe de recherche, par rapport aux chercheurs qui travaillent à peu près sur le même domaine, eh ben ça peut devenir des, quelque chose de très intéressant de retrouver systématiquement des corpus qu'on peut très vite identifier, analyser euh, et, et, et réutiliser. La constitution de cohortes, ça je le tire de la santé publique, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les chercheurs de santé publique ces dernières années, euh, dans le projet My Web Intelligence dont je vais vous parler, en fait, l'idée derrière, c'est qu'à chaque fois que je travaille sur des pages web, je verse non seulement la page web en, en tant qu'accès pour les, les autres chercheurs qui travaillent sur les pages web, mais euh, j'essaye de récupérer l'ensemble des travaux d'annotation qui ont été faits sur une page web. On travaille sur l'édition augmentée et l'idée qu'en fait, une page web peut être étudiée par énormément de chercheurs et que leur recherche peut être rassemblés dans un serveur d'annotation autour de cette page web et qu'on puisse avoir une lecture de cette page web à travers les projets de recherche qui ont été menés sur cette page. Et donc, imaginez un dispositif dans lequel des couches d'annotation puissent apparaître sur un document donné et qu'on puisse avoir des filtres qui permettent de dire « ben Tiens, j'aimerais bien savoir ce que ce chercheur a bien pu faire sur ce document-là ». Et donc l'édition augmentée ça peut être aussi imaginé comme une plateforme de layers de, de couches d'annotation de chercheurs sur un document donné c'est le principe de la cohorte en santé publique quand on prend une personne et que, et que plusieurs chercheurs en santé publique l'interrogent sur des angles différents et que en plus le chercheur en santé publique puisse avoir accès aux résultats de la recherche de son voisin même qui est complémentaire à sa propre approche euh, et enfin, contractualiser l'accès aux data publiques, ça veut dire interpeller la puissance publique face au droit d'accéder à des données qui sont maintenues par des géants de, du monde économique. Euh, je pense aux, aux données de data, hein. comment ça se fait qu'on ne puisse pas accéder à l'API de Google Scholar euh, Google a numérisé quasiment la totalité des livres, je dis peut-être une bêtise mais ça y ressemble quoi. Il a scanné, numérisé, océrisé, euh, tagué, rangé une masse de livres ultra importants. Quand on prend le n vous vous rappelez, hein, euh, ça prouve bien que s'il est capable de faire un n c'est qu'il a un corpus gigantesque. Et nous, nous sommes euh, comme une poule devant un tsunami, c'est-à-dire... Euh, bon hein bon ouais, devant un char. c'est devant un char. C'est qu'en en fait, on n'a pas accès à ça. Ça fait dix ans que Google a numérisé la totalité des bibliothèques dans toutes les langues, et nous, on n'a pas le droit de taper dedans. Et donc, il y a un moment, il faut poser la question de l'intérêt général de ces corpus. Épreuve de la signifiance algorithmique, euh, ça c'est un deuxième aspect, c'est une fois qu'on a accédé aux données, notre capacité à en faire quelque chose, et surtout pour les SHS, hein, parce que euh, comment on va euh, développer nos compétences et notre façon de traiter les données en y intégrant les capacités algorithmiques. Euh, je, vais aller, je vais aller un peu plus vite. Hein. Aujourd'hui, les algorithmes d'annotation de textes, d'images, vidéos et de sons permettent d'enrichir les données primaires que nous recevons. Donc imaginons qu'on ait fini par accéder à ces données primaires. Si c'est pour se retrouver avec un bloc-notes papier, même s'il est en Word, et commencer à faire de la notation, c'est un peu triste... Euh, j'ai mis toute une série d'algorithmes que je suis en train de tester, étudier en ce moment ben on, a, on a des capacités gigantesques de traitement de grands corpus aujourd'hui, le text mining et ça veut dire que le chercheur en humanité digitale mais en sciences humaines et sociales en général va devoir non pas seulement attendre d'avoir un outil tout fait type Alceste, Iramutech et puis euh, remercier l'informaticien qui nous a fait ça et appliquer systématiquement le même outil il va devoir s'engager dans Python, il va devoir s'engager dans R et on remerciera toujours l'informaticien qui a fait euh, euh, le, le bloc, mais on aura une modularité, on, aura, on, va, on va ouvrir. Et donc c'est le hacking, hein, c'est le fait de bricoler, c'est le fait d'ouvrir les dispositifs et de monter en compétences pour pouvoir constituer des, des, des dispositifs très rapides à faire. Moi pas, je viens de passer trois ans à me former dans R et Python, hein, j'étais euh, pas du tout euh, prédisposé à ça. Et, euh, et aujourd'hui, euh, franchement, les, le monde de l'informatique dans le traitement de documents nous a offert des corpus énormes. Et donc il y a cette question de l'épreuve algorithmique, ça veut dire d'avoir une formation aujourd'hui des jeunes chercheurs et même des moins jeunes, parce qu'on peut s'y remettre même à 40, 50, 60 ans, euh, une formation à des outils algorithmiques qui permettent de traiter ces corpus et d'enrichir de ces données. Et je ne vais pas revenir chez Jean-Max, mais euh, l'analyse des réseaux sociaux et, et la théorie des graphes aujourd'hui dans le traitement des documents, euh, ah non, je, je, je, passe, je passe les algorithmes, on ne va pas rentrer dans les détails, je ne vais pas commencer à vous, vous noyer avec les détails des algorithmes. L'analyse des graphes aujourd'hui apporte toute une série algorithmique de contextualisation du document, d'analyse des systèmes, qui est un peu différente, je ne vais pas rentrer dans Lévi-Strauss, mais Lévi-Strauss a fait un très beau texte sur la différence entre structure et système. Les statistiques font une analyse structurelle des données, et le problème c'est que l'analyse des réseaux, on appelle ça une analyse structurelle des réseaux, et je ne vais pas rentrer en épistémologie, mais ce serait plus une analyse systémique des réseaux. Et, euh, et tout à l'heure, les algorithmes de classification et de régression font des analyses structurelles de données, et qu'on peut coupler avec une analyse systémique des données, et la, le mélange entre les deux, c'est ce que j'appelle moi une recherche de position, je vous montrerai un exemple tout à l'heure, est et vraiment fantastique. Et avec GFI et le Media Lab, on a eu une explosion euh, de, de la facilité d'utilisation de la théorie des réseaux. Hein. Moi, une fois que j'ai mes données relationnelles, je les fais passer à GFI, j'appuie sur six boutons, j'ai tous les algorithmes, mais bon, il faut les comprendre ces algorithmes, hein. donc euh, j'ai travaillé dessus. Et donc je vais vous donner trois cas pratiques hein, pour vous montrer que ce n'est pas juste un programme. Euh, euh. Le premier cas, ça a été un grand détour dans ma recherche, hein, parce que je n'étais pas du tout disposé à faire des outils d'humanité digitale. Hein. Je travaillais sur la gouvernance de l'Internet, et je travaillais sur les relations de pouvoir à l'intérieur de la gouvernance d'Internet. Et j'ai dû m'arrêter parce qu'à un moment, il m'a fallu des corpus, euh, des corpus sérieusement traités, et j'ai développé, enfin j'ai fait développer par un informaticien un outil qui s'appelle Intelligence, qui aujourd'hui est un outil qu'on est en train de travailler ensemble, parce que l'idée n'était pas que d'avoir un petit outil à moi tout seul, mais euh, toute l'équipe aujourd'hui, on, on, on travaille sur, sur un outil de génération de corpus, euh, au vu de la recherche. Et donc, euh, je vais aller peut-être un peu vite, mais l'idée c'est de faire une sorte de, de buste applicatif en Python, qui va permettre à un moment d'aller absorber un corpus numérique, de pouvoir le transformer dans une norme, tube du Blinkor, etc., etc., et surtout de pouvoir y extraire des, les parties, de pouvoir les discrétiser, vidéo, son et surtout liens, euh, pour pouvoir générer des fichiers facilement utilisables par des logiciels qu'on utilise euh, habituellement. Plutôt qu'à chaque fois qu'on a un projet de recherche rebricoler avec deux copains informaticiens, un corpus, et de faire un one-shot, ben pourquoi pas faire un bus qui permet, quand on attaque un corpus numérique, qu'il soit PDF ou web, de tout de suite le mémoriser, le restructurer, et de le rendre accessible dans l'utilisation des logiciels d'analyse, type GFI, euh, type euh, Alceste, etc. Je vous donne un exemple. Essayez de faire un corpus relationnel vous-même, Hein, euh, c'est impossible. Il faut être informaticien ou être copain avec des informaticiens et qu'ils soient disponibles pendant un mois. Ben ça, ce n'est pas normal aujourd'hui. Il faut un logiciel qui détecte immédiatement la notion de relation, qu'elle soit implicite. Ah, J'ai été un peu rapide, mais euh, dans la notion de relation, il y a la notion de relation explicite, quand elle a été fabriquée explicitement, mais il y a aussi les relations implicites. Et dans les relations implicites, c'est-à-dire celles que vous fabriquez vous, en analysant le document, il y a les relations implicites internes et les relations implicites externe. Et vous voyez, ce sont des objets scientifiques énormes et on n'a pas d'outils pour les fabriquer. Je vous donne deux exemples. Un paragraphe peut avoir une empreinte lexicale identique à un autre paragraphe. Donc, c'est ce que j'appelle une relation implicite interne. C'est-à-dire que je voudrais faire un lien entre ce document, parce qu'il a ce paragraphe, et ce document, à partir de l'empreinte du paragraphe. Donc, je viens de créer, moi, chercheur, une relation implicite, puisqu'elle n'est pas voulue par le document, Grâce à mon algorithme, qui est un algorithme de similarité. Mais Amazon fait autre chose. Amazon va dire, une, un individu a lu ce livre, et il a lu ce livre, et donc je vais faire un graphe de ça. C'est-à-dire que ce n'est même pas à l'intérieur du document qu'il y a une relation ni explicite ni implicite, c'est à l'extérieur du document, donc c'est une, une relation implicite externe qui va permettre de ces documents de les lier. Si on a le moyen... Quand on a un corpus de pouvoir fabriquer assez rapidement, en fonction de ses intentions de recherche, les relations implicites externes et internes, en plus de détecter celles qui sont explicites, c'est-à-dire les citations, etc., etc., on va permettre d'utiliser la théorie des graphes dans la compréhension de la production de documents, mais vraiment à une puissance qui aujourd'hui n'est pas encore utilisée. Pourquoi Parce que tout simplement, on n'a pas les outils, les outils d'intelligence numérique qui nous permettent facilement de traiter des grands corpus qui puissent générer ces... Les interfaces qui vont avec. Les interfaces qui vont avec. Alors avant les, avant les interfaces, moi j'appelle vraiment les chercheurs à, à se mettre un peu à Python parce que on économise du temps. Moi j'ai dépensé dans mon budget, j'avais 30 000 euros pour My One Intelligence, j'ai dépensé quasiment 18 000 euros sur l'interface graphique et je le regrette parce que j'aurais préféré faire que du python et aller beaucoup plus loin avec du python et dire aux gens, ben, bosser un peu plus sur le python. Deux cas. Un cas avec Olivier Ledeuf, on a travaillé sur la cartographie des humanités digitales. On n'a pas travaillé sur les corpus scientifiques. On a, corp... justement, sur... on était parti sur un a priori euh, très ouvert. Euh, la question essentielle était de, de dire... Toute page web qui a prononcé le mot humanité digitale ou humanité numérique mérite de faire partie du corpus. Et donc grâce à My web Intelligence, on a récupéré les citations explicites et on a fait une cartographie. Alors c'est très utilisé à Medialab, c'est très utilisé partout. Mais on a rajouté ensuite une qualification, euh, disons, géographique et sociale des chercheurs qui, qui parlaient. Et ça nous a permis de comprendre comment une communauté vivante, une communauté mouvante, se constituait à travers un corpus en humanité numérique. J'ai travaillé aussi sur la formation de santé, hein, sur, euh, dans un contrat avec le CHU, euh, très inquiet un peu des nouveaux influenceurs de la santé publique, euh, des, des, des grandes polémiques sur, euh, comment dirais-je, sur euh, le vaccin, euh, euh, l'apparition des naturalistes, des alternatives à la santé, etc. Grande, grande inquiétude sur qu'est-ce qui se passe sur le web, qui influe sur une thérapie donnée, qui influe sur une maladie donnée et donc il s'agissait d'absorber le plus largement possible les pages web. Alors moi c'était sur le diabète chez les enfants et l'asthme chez les enfants et donc il de, de comprendre est-ce qu'on est dans l'ère du fake news, quelle est la puissance des, des médecines alternatives et ça m'a permis d'avoir une vision euh, concrète, structurée sur un corpus donné qui a un impact en santé publique. Et l'idée c'était de montrer qu'aujourd'hui le numérique est un contexte de santé publique. Vous savez en santé publique on parle souvent de contexte, de facteurs favorisant, défavorisant certaines pratiques de santé, et la question était de, de, de réussir à montrer que l'espace numérique aujourd'hui est, est un contexte à prendre en compte dans une politique de santé publique. Bon, bah les, les... je vous renverrai vers le rapport de recherche là, qui va être disponible d'ici la fin de la semaine. Euh, les, les, les, les, les enseignements sont très très intéressants et on est très loin de la mythologie de la presse quoi, on est très loin du fake news, du danger etc etc, on est dans une structuration sociale nouvelle mais qui est tout à fait compréhensible. Et dernier projet qu'on vient de déposer, euh, on vient de le déposer à la région, donc c'est peut-être un projet qui n'aboutira pas, mais je vous en parle tout de même. Euh, un acteur euh, des politiques publiques du numérique ici, qui s'appelle l'AEC, qui a été l'Agence régionale du développement du numérique en Aquitaine, pendant 20 ans, hein, dès 1998, va fermer, parce qu'il fusionne avec un autre acteur, donc il va disparaître. Son site est désormais plus accessible, là, aujourd'hui. Il, vient de, il est plus accessible depuis une semaine la question ça a été quid du patrimoine numérique parce que comme c'était un acteur régional la totalité de sa production était en ligne euh, il ferme, le serveur disparaît euh, je travaille sur les politiques à l'origine hein, moi je j'étais pas là pour faire un outil du numérique mais je travaille sur les politiques publiques du numérique et je me retrouve avec un acteur qui disparaît du jour au lendemain pas d'archives, pas de documents rien alors il s'avère que, après avoir discuté, parce que je, par le plus hasard, je connais la personne qui est responsable de la formation et de la communication, je lui ai demandé euh, de, de tout garder sur un disque dur en toute urgence. Donc elle a demandé aux différents hébergeurs, parce qu'en fait il y avait plusieurs sites, plusieurs hébergeurs, euh, de tout rassembler. Elle a eu la gentillesse de faire cet effort et je lui ai, pro je lui ai proposé de faire un projet de recherche là-dessus. Donc elle a été intéressée par la mémoire et l'archive, mais sinon euh, disparue. Donc vous imaginez qu'au 21e siècle, on est dans une situation en tant que chercheur en humanité digitale, avoir une archive disparaître du jour au lendemain. On retourne au Moyen-Âge, en fait. Hein. On, on j'ai l'impression d'être un historien du Moyen-Âge, à ne devoir aller courir après quelques bribes qui me restent, alors qu'on est censé être en humanité digitale, face à des corpus exhaustifs, très larges, qui vont nous permettre de comprendre avec une granularité très fine. Ce n'est pas si évident. Si ce, si, si ce site avait disparu et qu'il n'y avait pas eu une volonté d'archiver... Cet élément, ça pose la question de l'archivage du nativement numérique et du patrimoine du nativement numérique. Donc on vient de déposer, j'espère que ça va être entendu à la région, justement une expérimentation qui permette de suivre les acteurs numériques et de pouvoir mettre en place des dispositifs, des outils pour chercheurs pour facilement... Alors c'est une extension en fait de My web Intelligence qui permette à un moment de, de prendre un site web, de le crawler, de l'absorber de le garder dans la norme MyOM Intelligence, en espérant que cette norme se diffuse, en fait, et qu'on puisse progressivement soit de crawler le web, soit de crawler un acteur particulier, et puis progressivement, au fur et à mesure des recherches, et bien, faire rentrer d'autres cas de figure, d'autres scénarios de recherche, et pouvoir de, très vite constituer un corpus qui ensuite est exploitable dans les différentes matières. Alors, si, pour conclure ça m'a beaucoup fait réfléchir à la discussion euh, avec Jean-Max Noyer euh, tout à l'heure, euh, hier, et, euh, et j'ai fait une conclusion qui s'appelle innover en SHS malgré tout. Parce que c'est en fait la question que posait Jean-Max hier, c'était la question de l'innovation dans le système académique. On est des très bons chercheurs, ça n'y a pas de problème, mais sommes-nous des très bons innovateurs Sommes-nous capables de rompre avec les disciplines, sommes-nous capables d'innover dans nos pratiques Ça, ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas parce qu'on est des chercheurs et qu'on est bien formés à la recherche qu'on est des innovateurs. Et je pense que, y a, dans l'histoire de Jean-Max, hier, hein, euh, j'ai retrouvé Norbert, Norbert Alter. Norbert Alter qui parle de cette innovation ordinaire, parce que, je ne sais pas si vous connaissez Norbert Alter du CNAM, hein, et qui parle de la lutte entre le système bureaucratique et le système de l'innovation. Et moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, ma pratique, parce que je suis passé par l'open source et le numérique avant, c'est cette culture de l'open source et cette culture de l'innovation de par l'open source. Et comment il y a des acteurs dans le monde académique qui est naturellement bureaucratique, hein, c'est pas une critique, hein, c'est comme ça, hein, on est dans un système bureaucratique, et donc... Euh, on est non seulement dans un système bureaucratique, mais dans un système académique, hein, ce qui renforce les travers de, du système bureaucratique, hein, je, je, mégalomanie, paranoïa, etc., qui se surrajoutent à la lourdeur bureaucratique. Comment on peut maintenir un esprit hacker open source, même s'il si est ultra minoritaire, même si c'est des groupuscules, même si c'est des commandos, face à la bureaucratie Face au tank, face à la bureaucratie. C'est-à-dire, comment des gens font Framasoft, font, euh, j'ai oublié le nom de ton projet, mais... Picassoft, alors qu'il y a toute la journée, il y a, il y a, il y a, il y a 90% de la population qui s'enferme dans Amazon, Google, etc. Pourquoi ils ne baissent pas les bras Pourquoi ils décident à un moment que l'open source et Framasoft doit exister, alors qu'ils se font broyer par Amazon et Dans la recherche, est-ce qu'on peut insuffler cette idée cette réflexion des agencements rapides, des agencements ouverts, euh, pour continuer à innover et mettre en place. Pourquoi Parce que Norbert alter ce qu'il nous apprend, c'est que quand le système bureaucratique découvre une bonne idée, en fait, il l'absorbe. Et en fait, il change. C'est-à-dire que ce n'est pas désespéré. Euh, une toute petite idée, et, et, et Jean-Max parlait de la stratégie, hein. quand on frappe à un moment sur un besoin ou un noyau précis qu'on expérimente par 100 fois qu'on échoue par 100 fois mais qu'on finit par trouver un élément et eh ben à un moment ça peut transformer très rapidement les pratiques et les systèmes et je vais en rester là parce que sinon je vais être trop long et qu'on a tous été euh, je pense de toute façon les, les, les powerpoints seront en ligne donc euh, voilà je parlais des corps d'ingénieurs toutes les discussions qu'on a souvent avec Olivier sur euh, l'invention d'un vrai corps d'ingénieurs de recherche euh, des, des nouveaux laboratoires, ce, ce qu'on peut apprendre de la santé publique hein, j'ai beaucoup regardé les labos euh, ces derniers temps de, de la santé et donc la hiérarchie entre d'études, un vrai ingénieur d'études, hein, pas, pas quelqu'un qui va chercher le café euh, ingénieurs d'études, ingénieurs de recherche, différents types de chercheurs, sans qu'il y ait non plus cette hiérarchie bizarre euh, qu'on peut, qu peut, qu peut avoir. Il euh, y a des équipes à, à, à remodeler et une vraie rupture dans la, la culture académique euh, des SHS qui pourrait beaucoup s'inspirer des sciences dures euh, là-dessus. Voilà.